de ton sang. Seigneur, loin de lui tout ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus. Père éternel, rends-lui, Seigneur Zambaloula. Accorde-lui la puissance, Seigneur. Et accorde-lui une concentration. Seigneur, permets-lui d'être sensible à ta voix, sensible Seigneur, à tes paroles, afin que la transmission puisse se passer à merveille. Par le nom puissant de Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Nous écoutons la prière de Pasteur Émile va prier pour ce moment. Sois loué au monde de mon roi. nest comme toi les plus puissants, les créateurs des cieux et de la terre. Papa, tu es la présence de nos au grand Dieu. grand Dieu. Malwa hauts amis Israël et apôtre et indiqué qu'aujourd'hui sommes la paix bien disposés pour arriver à Christ Je consignes boule nativement pour na pour na marre pour d'Israël Éternel grand Dieu malwa et Samisala Katna na miso et transformer Israël à yo je suis prédicateur après midi à l'éloignement de mon corps. Je vais Israël que à le la sagesse humaine je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous na Je suis Na heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis de de de de de de Amen. Amen, amen amen, Amen Que Dieu soit loué Je vais vous inviter à nous lever S'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur amen. Et sans plus tarder lorsque j'appelle Pasteur Guylain, nous pour la nous Seigneur. Amen, amen. amen. Permets-moi de vous demander D'avancer de... avancer. avancez. Pour qu'il Ok, que. la place, que des soins loués. Il nous a donné. Euh, un dimanche. Une doit là. On il nous a donné. Euh, la boxe. Et l'opportunité d'être dans sa présence. J'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons l'enseignement qu'il va nous prendre ce dimanche, le dimanche prochain et l'autre dimanche. Amen. Amen. Ceux qui vont écrire, ils vont écrire. Ce qui retient à la tête, ils retient à la tête. Et ce qu'ils gardent dans le cœur, qui garde dans le cœur. Amen. Nous allons parler sur la prière individuelle. Mais pourquoi nous voulons parler sur la prière individuelle? Parce que c'est. C'est un thème qui est très important et moi je pense que si tu vas euh, comprendre bien ces messages, euh, ça t'aidera aussi de prendre la boxe euh, pour prier non seulement quand tu es à l'église, non seulement quand tu es avec quelqu'un où on est ensemble. Mais lorsque tu es toi-même à la maison, tu prendras aussi ton temps pour elle. Nous allons lire le livre de Psaume, chapitre 9, au verset 11, Ésaïe, chapitre 5.